Le constat, nombreux d'entre nous ont continué à résister, et on est encore là, avec les mêmes revendications, la même colère, mais une crise sanitaire en plus, des libertés réduites à une horloge et une attestation, des restrictions sans queue ni tête et un muselage de notre parole. Chaque droit acquis par nos anciens, et qui a fait notre beau pays, s'effrite comme un vieux couton de pain. Nos services publics disparaissent ou sont délocalisés, nos hôpitaux s'appauvrissent et l'accès aux soins menacés. Nos conditions de travail se détériorent physiquement et moralement. Des milliers d'emplois menacés de disparaître, et nul besoin de rentrer dans les détails pour que chacun comprenne la situation. Pour ma part, j'ai choisi de rejoindre le CN2R, Comité National de Résistance et de Reconquête des Acquis de 36 et 45, qui a vu naissance en 2017 suite à la loi travail. Car comme d'autres militants, j'avais besoin de continuer à m'impliquer dans le militantisme, de ne pas me sentir seule dans la résistance, être en lien avec les luttes sociales, en France comme à l'étranger. Le CN2R qui n'est pas né par hasard, qui n'est pas un parti politique mais une organisation souple, sans statut ni cotisation, et qui regroupe militants, syndicalistes divers, membres de partis, élus locaux, gilets jaunes, retraités ou actifs, du privé comme du public, et qui a pour but, comme en 1943, par le Comité National de Résistance, de rassembler et d'unifier les différents mouvements de résistance qui étaient, tout comme aujourd'hui, isolés chacun dans leur groupe, souvent inorganisés et structurés, et empêchant toute action commune, stratégique et efficace. Car c'est avec les résistants que se construit la résistance. C'est ce qui aura permis que nous ayons des congés payés menacés aujourd'hui au nom de la crise, des organisations syndicales qui ont perdu leur impact et leur capacité à défendre nos droits, la durée du travail hebdomadaire qui est remis en question, ou encore la sécurité sociale avec un budget qui sert à tout, sauf à préserver nos systèmes de santé et nos services publics. Nous sommes là en résistance et nous devons entrer en lutte, nous devons tous y aller, nous devons tous au sein de notre entourage, de nos entreprises, se motiver et se soutenir pour faire front de partout, pour protéger nos acquis sociaux, pour protéger nos conditions de travail, pour décider de notre avenir, pour avoir notre libre arbitre et ce par tous les moyens possibles, par la désobéissance civile, par l'occupation, par les grèves, par tout ce que notre constitution nous permet encore de faire en tant que citoyens censés être souverains pour que l'on puisse vivre et non survivre, pour que l'on puisse travailler dignement, se soigner correctement, aller et venir, danser et chanter librement. Ne laissons pas à nos jeunes, aux générations futures, l'héritage d'une société qui est en train de perdre son humanité, sa solidarité, sa fraternité, sa liberté. Dépassons nos peurs. Nous pouvons le faire ensemble, unis. Et si on ne le fait pas pour soi, faisons-le pour lui, pour elle, pour eux, pour nous tous.